Hello Alors aujourd'hui, j'ai le hockey, Je pense que je viens de réussir à le faire passer, mais on n'est pas à l'abri d'un petit hockey par-ci par-là, donc désolé par avance. J'espère aussi que le son de cette vidéo sera meilleur que dans la précédente, puisque je sais que c'était ultra saturé. Et j'ai pas remarqué pendant que je filmais la vidéo, et après bah, c'était un peu trop tard, j'allais pas refilmer toute la vidéo. Et je suis encore en train d'apprivoiser euh, mon nouveau micro donc là j'espère, normalement j'ai fait des réglages et j'espère que ça va le faire. Alors pour passer au maquillage du jour, on va utiliser la palette Carnival The Antidote de Be Perfect en collaboration avec la maquilleuse Stacy Marie. Et donc c'est une palette parfaite pour l'automne avec des tons orangés, verts, un peu jaunes, il y a un peu quelques rosés aussi. Enfin, elle est vraiment très très jolie et je ne l'ai pas beaucoup utilisée depuis que je l'ai achetée. Euh, je l'ai achetée, je sais plus vers le printemps, je crois. Et bon, je sais que je dis ça à chaque fois, mais oui, j'ai acheté beaucoup de palettes et je les ai pas utilisées beaucoup chacune. Donc là du coup l'objectif c'est d'essayer d'utiliser les palettes que j'ai déjà et de ne plus en acheter de nouvelles. On va essayer, je sais pas ce que ça va donner. Euh, donc là aujourd'hui je pas du tout envie de faire le teint grosse flemme. Donc j'ai juste fait un tout petit peu de correction de couleur avec le côté orange de ce stick de chez Physician Formula pour camoufler un peu le bleu violet que j'ai sur les cernes. Et j'ai mis la base à paupières de chez Beauty Bay, la numéro 2. Et donc je vais commencer avec la teinte Dusty, qui est ce kaki, ici. Et je vais l'appliquer sur le coin externe. Je vais prendre bon, un pinceau. Alors, c'est un petit peu moins pigmenté que euh, les palettes que j'ai utilisées dernièrement, mais en même temps, les palettes que j'ai utilisées dernièrement, c'est vraiment des formules ultra pigmentées. Donc là, ça reste tout à fait correct, c'est juste que bah, c'est un petit peu moins pigmenté que ce que j'ai pu euh, utiliser dans mes vidéos précédentes. Mais là, euh, bon, voilà, j'en ai remis deux fois parce que j'y suis allée tout doucement la première fois juste pour voir, parce que je ne me souviens plus comment était pigmentée euh, cette palette. Mais là, ça reste très très très correct. Voilà, donc je vais faire, oui, bah à peu près un tiers de la paupière. Pareil de l'autre côté. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez basique au niveau de la forme. Je vais faire sûrement un, un éventail. C'est-à-dire trois couleurs. Enfin trois ou plus, on en met autant qu'on veut. Mais moi je pense que je vais en mettre trois couleurs sur la paupière. Qu'on dégrade les unes dans les autres. Et puis je rajouterai, je pense que je vais faire trois couleurs mates. Et je rajouterai des, des fards pailletés un petit peu au-dessus. Je verrai. Je verrai ça tout à l'heure. Donc là, on a mis la première couleur. Je viendrai peut-être aussi intensifier un peu le coin externe avec une autre couleur, mais plus tard. Ensuite, je vais prendre la couleur Zest. Donc c'est ce orange un peu citrouille qu'il y a ici. Ouais, non, c'est pas trop citrouille, en fait, euh, je dis des bêtises. Mais c'est un, un jaune orangé assez, assez foncé. C'est pour ça que je pense qu'il se fondra bien avec la couleur que je viens de mettre là. Donc je prends l'autre côté du pinceau. Celui-là, il est un peu plus poudreux. Déjà, rien qu'en le prélevant dans la palette. Et celui-là, je vais le mettre au centre. Et je vais faire attention à bien laisser de la place... Pour la couleur que je vais mettre à l'intérieur. Ah, Celui-là je le trouve plus pigmenté que le premier que, que j'ai appliqué. La, la couleur se dépose directement euh... et plus visible. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on essaye de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Euh... Ah, du coup, je vais rajouter un peu de la première couleur parce qu'elle fait un peu fade à côté du jaune orangé que je viens de mettre. Et ensuite, dans le coin interne, je vais mettre ce magnifique jaune qui s'appelle Buttercup. Donc C'est un jaune qui tire toujours un peu sur le orange et qui a l'air vraiment très très très joli un petit pinceau pour être un peu plus précise. C'est parti avec Buttercup. Ah oui, c'est un jaune beaucoup plus lumineux que celui d'avant qui du coup par comparaison fait plus orange bien sûr. Ah, très joli. Très, très, très, jolie. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Et vous voyez, j'ai fait attention à bien laisser un espace pour que ça allonge un peu, comme ça que ça ouvre mon regard. Je pense que vous entendrez... Le petit chat très malheureux d'être autant négligé pendant euh, probablement la demi-heure, une heure, que va me prendre ce maquillage. Et Alors qu'il a dormi euh, toute la journée sans en avoir à rien à faire de moi, bien sûr. Mais là, maintenant que je suis occupée à faire quelque chose qui demande toute mon attention, c'est maintenant qu'il veut que je m'occupe de lui. Ah oui oui. Ah là là. Alors, bah, le jeune, voilà. Il est posé. Bah, C'est joli tout ça. Je voulais un peu plus de vert quand même. En fait, je me rends compte que le, le kaki que j'ai mis, bah, il fait un peu plus marron. Comment je peux faire pour rajouter du vert Bon, je ne sais pas trop. On va voir. Euh, je vais prendre déjà... Un pinceau estompeur assez souple et je vais prendre une couleur pour juste dégrader un peu le dessus là euh, parce que j'ai pas envie que ça soit aussi net que ça. Je sais pas trop quelle couleur prendre. Je vais tester avec la couleur Suède qui a ici qui a un jaune marron assez clair qui va faire une bonne transition, je pense, avec les couleurs que j'ai mises sur ma paupière. Comme c'est moins pigmenté que ce à quoi je me suis habituée dernièrement, j'avais un peu peur, mais en fait, ça va. Effectivement, c'est une très bonne couleur pour dégrader celle que j'avais déjà utilisée. C'est parfait. Comme d'habitude, je tapote un peu, je prends de la matière, je tapote un peu à la transition et puis après je viens estomper histoire de ne pas faire une grosse tache ou un gros tas ouais. à un endroit plutôt qu'à un autre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste dans ce que j'ai mis. Est-ce qu'on se dit que ça suffit, comme ça, et qu'en rajoutant des pailletés, ça viendra rajouter le contraste Ou est-ce que je rajoute une autre couleur Je ne sais pas trop. Je suis en pleine indécision. Déjà, je pense que je vais remettre un petit peu du... Comment il s'appelait Zest. C'était la deuxième couleur que j'ai mise, celle du milieu. Voilà, parce que comme j'ai un peu estompé, je trouve qu'il s'est un peu affadi. ça existe, affadir, oui. bref, il est fade. Bon, je pense que je vais venir mettre des paillettes et que ça va nous raviver un peu tout ça et ça va mettre un peu plus de, de contraste. Hum. Alors, qu'est-ce que je veux comme paillettes Comme je veux un peu plus de vert. Ah, oh, mais les paillettes sont toutes tellement magnifiques. Je vais en swatcher. Euh... Oh, c'est beau. Attention. Ce pas des duochromes, hein, mais c'est très joli. Donc là, oh, et puis c'est crémeux, ça s'étale super bien. Ah ouais, tiens, celui-là, j'aurais pas dit qu'il était de cette couleur-là. Je vais vous montrer. Hop, alors, ici, on a la couleur Grunge. Là, c'est Nectar, Venom et Granite. Et il n'y en a aucun qui est vraiment vert. Parce que Venom, donc celui-ci, dans la palette, il a l'air beaucoup plus vert que ça. Mais en fait... Euh... Il tire plus sur le doré que sur le vert. Mais c'est le plus vert que je vais avoir. Il y en a encore un autre qui s'appelle Silvery, mais qui va être un peu pâle, je pense. Oui, voilà, j'ai rajouté Silvery ici. Et effectivement, bon, on voit un peu plus les reflets verts, mais c'est trop pâle pour mettre sur le coin externe. Donc je vais quand même partir sur Venom, celui-ci. Je vais y aller avec les doigts directement. Alors hop, on va mettre Venom en coin externe. Ça rajoute au moins un peu de lumière. Mais là, c'est sûr que je vais venir rajouter quelque chose de plus foncé. Soit faire un liner, soit faire un point un peu plus sombre, vraiment dans la le... toute pointe du coin externe. Alors ensuite, au milieu, qu'est-ce qu'on veut mettre bah Déjà, il y a le nectar ici qui est pas mal, qui est cuivré un petit peu. Alors ici, donc alors Jenny, tac, j'ai commencé là. Donc celui-ci. Celui-ci, c'est brass, donc euh, cuivre, effectivement, il est cuivré. Ensuite là, on a sugar maple, donc sirop d'érable. Et là, j'ai mis quoi J'ai mis Dwindle, qui est très joli aussi. Euh... Donc Dwindle, c'est celui-ci là. Mais c'est pas ça que je recherche. Hmm. Je pense que je vais partir sur Brass, c'est-à-dire celui-là. Le premier là que j'ai mis. Non, Brass, c'est celui-là. Ah là là, je m'y perds dans mes propres swatchs. Ça ne va pas du tout. Brasse, c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là que je veux mettre Oui. Du coup, bah pareil, avec le doigt, on va mettre ça au milieu. Je ne trouve pas hyper lumineux sur la paupière quand on le pose. Peut-être qu'avec un pinceau et en l'humidifiant, ce serait mieux, mais... Je suis déçue, le swatch était quand même plus lumineux que ça. Ouais, faut vraiment l'étirer quand on le pose. Faut... Comme, bah, comme quand on fait un swatch, il faut poser et bien étirer la matière. Mais alors là, du coup, c'est pas ce qui est de plus facile, vu que j'ai une zone réduite où je veux le poser. Et alors, pour mettre sur la partie interne... Donc, il y a le Nectar, qui est un joli doré. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai J'ai le phare Honey, qui est ici, qui ressemble quand même pas mal au Nectar, mais il est plus euh, jaune, quand même. Et ici, le Simmer. On voit un peu moins bien. Voilà, qui est quand même beaucoup plus clair. Là, je vais tester aussi... Un autre phare pour lequel j'hésite pour le coin interne. Donc je l'ai mis juste ici, c'est le Glisten. Donc oui, celui-là en fait il n'a pas tellement de. Il a pas de jaune dedans, mais il n'est pas aussi rose que ce qu'il paraît dans la.. dans la palette. Donc je pense, je pense. Qu'est-ce que je pense je pense que je vais partir sur celui-ci, donc c'est le Simmer, ah ou celui-là, ah, je sais pas, j'hésite, pour garder quand même le côté jaune, euh, bien jaune, parce que là j'ai peur que ça... Non, je vais partir sur ça. Allez, on part sur Honey, et en coin interne, je viendrai mettre celui-ci, le Gleason. Euh, Est-ce que je garde mon doigt Non je pense que je vais quand même prendre le pinceau parce que là il faut être plus précise donc je reprends le pinceau avec lequel j'avais posé euh, le jaune je prends l'autre côté et on va prendre Honey Ah oui c'est bien c'est quasiment la même couleur de base que le jaune c'est juste un tout petit peu plus foncé peut-être que le jaune buttercup que j'avais mis en dessous. Mais du coup ça se marie très très bien. Je pense que l'autre aurait été un peu clair. Et Là on voit bien les paillettes. Ouais. Il y a vraiment juste celui que j'ai mis au milieu, le brass qui est pas hyper lumineux, enfin qui est en tout cas beaucoup moins lumineux que ce à quoi je m'attendais. Donc je vais travailler un petit peu les transitions avec le brass vu que c'est celui qui marque le moins, je devrais pas faire trop de bêtises. Je dis avec le brass mais là je reprends un peu de venom qui, lui, est très très joli il y a vraiment juste au milieu où c'est pas, pas top. OK. Et alors, en coin externe, comme je vous dis depuis tout à l'heure, je vais prendre un petit pinceau euh, un peu boule, comme ça, et je vais, prendre, hmm, je vais prendre la teinte Antidote, comme le nom de la palette. C'est un vert euh, forêt très sombre. C'est exactement ce que je veux. Donc Je vais y aller doucement quand même. Voilà, je veux juste un peu, je vais faire comme un petit triangle. Voilà, ici, tac, et tac, qui remonte à peine dans le creux paupière. Je veux juste intensifier un petit peu. Alors, voilà, j'ai intensifié un petit peu des deux côtés. J'ai remis un petit peu de, du phare Venom, le phare vert brillant, euh, au-dessus. Je sais pas pourquoi là, ça a l'air vachement moins bien estompé que ça ne l'est vraiment, comme d'hab, vous allez me dire. Alors que dans mon miroir, c'est très bien estompé, il hein n'y a pas de souci. Sur le red seal inférieur, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je veux mettre de la couleur Oui. La réponse est oui, du coup je prends un pinceau biseauté et je vais venir mettre euh, la couleur euh, Zest, c'est le orange que j'ai mis au milieu de la paupière, le orange mat, et je vais venir le mettre juste au ras des cils comme d'habitude. Et je vais venir reprendre mon pinceau estompeur et la teinte suède avec lequel j'avais laquelle j'avais estompé ici sur le dessus. Bah je vais faire pareil en dessous. Je vais juste un tout petit peu frotter. J'ai remis à peine à peine de la matière. Juste histoire d'estomper un petit peu. Et... Je vais mettre euh, dans le coin interne, comme je vous avais dit, j'avais dit quoi déjà, j'ai déjà oublié. Ouais, je, je voulais mettre la teinte Glisten. ou alors je pourrais mettre le silvery, pour faire un rappel qui, est, qui a un peu plus de vert, parce que celle-ci, elle est neutre en fait, c'est argenté un tout petit peu rosé, alors que là, il y a des tons verts pour faire un rappel. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre Silverie pour mettre dans le coin interne et rejoindre un tout petit peu là ici, faire la jonction sur le ras de cils inférieur. Et puis il se mélange bien avec le jaune au-dessus. Hmm. J'aime bien. Alors je vais aller mettre euh, du crayon en muqueuse et je vais aller chercher aussi, j'y avais pas pensé mais j'ai pensé pendant que je faisais le maquillage, un liner en peau que j'ai acheté chez Beauty Bay qui est vert et que j'ai pas encore utilisé donc euh, je pense que c'est la bonne occasion pour essayer de l'utiliser donc euh, je vais faire un trait de liner. Comme crayon j'ai utilisé, je pense à la surprise générale, ceux de chez Colourpop donc j'ai mis. Euh, un vert foncé qui est dans la teinte Fast Lane, et un jaune qui se trouve être exactement de la même teinte que le jaune mat que j'avais mis ici, Buttercup, qui s'appelle Punch. Je mets tous les produits que j'utilise, etc., dans euh, la description sous la vidéo, donc euh, si vous voulez avoir une référence, quelque chose, euh, n'hésitez pas à aller voir. Et donc le liner que j'ai acheté chez Beauty Bay, c'est... Un liner gel dans la teinte serpent et donc c'est un vert. Vous voyez, je l'ai pas du tout fait encore et c'est un verre qui, je pense, va aller très très bien avec le maquillage d'aujourd'hui. Bon, je prends un pinceau de chez Beauty Bay, hein, un liner. C'est le BB211. J'ai jamais utilisé de liner en gel. Je sais même pas la texture que ça. a. C'est pour ça que j'ai pas mis mon doigt dedans ou un pinceau dedans encore. Ça va être la voilà, grande découverte. Eh bien, c'est solide, donc je vais t'ouiller un petit peu, histoire de prendre de la matière. C'est pas un cake liner, donc il faut pas rajouter d'eau. J'espère je vais pas faire un gros caca. On va voir. Attention, première fois que j'utilise un liner gel. Pour l'instant, tout se passe bien. Un peu collant, je trouve, mais ça va. Est Ce que je fais, est-ce que j'étire le liner ou pas Vous en pensez quoi euh... Oui, oui, moi je pense que oui. Donc, euh, on va partir de là et on va étirer comme ça. Voilà. Et après, il faut remplir en essayant de ne pas faire de bêtises. Comme je vous disais, c'est un peu collant, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas l'habitude de cette texture-là. Moi, j'utilise soit des liners euh, liquides, soit des liner cake où on met de l'eau et donc du coup bah forcément c'est liquide aussi, enfin on peut choisir sa texture mais. Et je suis partie sur un gros liner. C'était pas l'idée au début mais c'est pas grave. Et ouais, je vais m'arrêter par là, je vais pas aller jusqu'à l'intérieur de l'œil, je vais juste entrer, et faire. La transition euh, avec euh, les cils. Hop. Donc là, bah, comme j'ai les yeux un peu. Euh, Je ne sais pas comment on dit en français. J'ai des hooded eyes. Donc des yeux qui. Genre quand ma paupière elle est ouverte, bah, on ne voit pas euh, toute ma paupière. Donc c'est pour ça que là, si on regarde, il bah, y a un décroché sur mon liner parce que sinon ben, ça va prendre absolument toute ma paupière et là quand je regarde droit ben on, ça fait comme si c'était droit alors qu'en fait ben non il y a de la peau là qui est pliée bref je sais pas si je suis très claire euh, alors je vais vous laisser je vais faire euh, l'œil gauche euh, hors caméra parce que sinon ça va être un massacre et je reviens tout de suite voilà ce que ça donne pour le liner, donc bien sûr ce n'est pas symétrique, sinon c'est pas drôle. Donc celui-là il est beaucoup plus à l'horizontale que celui-là qui remonte un tout petit peu plus. Mais bon, bah c'est pas grave, hein. je vais pas tout refaire. Puis il est plus épais aussi, mais je fais toujours plus épais du côté gauche. Bon, ça, ça viendra avec l'entraînement, il hein. faut que j'en fasse plus là dernièrement, je faisais plus du tout de liner, donc.. Et donc euh, maintenant je vais mettre du mascara. Et je vais prendre le mascara XX Révolution. La collaboration avec Matrix. Hop. Voilà donc c'est une brosse que j'aime bien. Avec des tout petits picots. Qui allongent bien les cils. Donc je vais d'abord recourber mes cils. Hop. On appuie bien, et puis j'ai vu une technique qui, de quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, une youtubeuse américaine, je crois, qui retourne un peu comme ça, et qui appuie, qui laisse filer un tout petit peu les, les cils au fur et à mesure, et qui continue à appliquer en relevant comme ça. Et effectivement, je trouve que ça recourbe plus, bon là je sais pas si on verra, parce que c'est du sombre euh, qu'il y a derrière mes cils. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça recourbe plus que de juste bah, faire comme ça, rester là, appuyer, et puis voilà. Donc du coup, bah, je fais ça. Ça veut pas dire que le mascara derrière ne tient pas forcément beaucoup plus la courbure de mes cils, puisque moi, mes cils, le schpouc, qui retombent directement, ils sont très droits de base. Mais bon, il faut bien essayer des choses de temps en temps. Et donc là, le mascara, celui-là, il sépare plus... Non, c'est pas celui qui sépare le plus. Il ne fait pas un volume incroyable, mais il allonge un petit peu, je trouve... je vais pas mettre de rouge à lèvres parce que je vais pas tarder à manger en fait là c'est le soir <rire> je vais pas garder le maquillage très longtemps mais c'est pas grave, il est joli ça me fait plaisir, voilà donc j'espère que ça vous a plu premier maquillage un peu dans, des... dans l'esprit euh, automnal, je trouve j'aime bien j'aime bien, je vais essayer de faire un peu plus de choses dans ces tons là j'ai fait pas mal de maquillage dans les tons violets dernièrement et assez foncé. Donc là, bah, j'ai plutôt envie en ce moment de repasser vers les orangés et les verts. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec les différentes palettes que j'ai dans ma collection. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à dire en commentaire si vous avez bien aimé ou si vous avez des remarques, ou des suggestions sur des choses que vous voudriez voir éventuellement. Et puis voilà, à bientôt